Ils ont tous deux un rapport avec la distance entre le tableau de contrôle de l'installation domestique et le PDL, point de livraison Enedis. Ce qu'il faut savoir, Enedis est responsable et propriétaire des lignes de distribution jusqu'au point de livraison. Celui-ci est matérialisé par les bornes d'arrivée de l'énergie sur le disjoncteur de branchement. Jusqu'à cet endroit, ces installations sont soumises à la norme NFC1400. Au-delà des bornes de sortie du disjoncteur de branchement, toutes les installations sont soumises à la norme NFC15100. La responsabilité revient alors à l'abonné. C'est précisément ce qui détermine l'application d'un raccordement de type 1 ou 2. Premier cas, raccordement de type 1. Il est réalisable lorsque la distance entre le PDL, coffret de branchement n 10,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 Cette gaine doit être posée au fond d'une tranchée de 65 cm de profondeur minimum. Elle doit arriver impérativement à la plombe de la GTL, gaine technique de l'habitation, avec un rayon de courbure raisonnable. Elle ne doit pas traverser les parties sanitaires. L'idéal est de noyer ensuite cette gaine dans 20 cm de béton. Mais on peut aussi la recouvrir de 20 cm de sable. Sur cette couche, on déploiera un filet d'avertissement rouge. La tranchée est ensuite rebouchée avec des gravats ou de la terre. Ce que Enedis doit faire à l'autre extrémité de la tranchée, en limite de propriété, Enedis pose un coffret de branchement. Sur ce coffret, la façade côté espace public est munie de la BTR, borne de télérelève. Il suffira alors à la personne chargée de relever les consommations de mettre en contact son coupure magnétique avec la BTR et par l'intermédiaire de son terminal de saisie portable d'interroger le compteur électronique. Enedis doit faire passer dans le fourreau un câble de section adapté à la puissance demandée, généralement 12 kVA, et placer à l'intérieur de l'habitation sur le panneau de contrôle de la gaine technique le compteur électronique et le disjoncteur de branchement. Second cas,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 Enedis installe le compteur électronique et un disjoncteur de branchement de type S. Pourquoi un type S Le disjoncteur de branchement de type S est sélectif, ce qui signifie qu'il a un temps de retard de quelques millisecondes lorsqu'il est sollicité. Cela permet en installant un premier disjoncteur différentiel de même calibre mais non sélectif, c'est-à-dire instantané, sur le panneau de contrôle comme coupure d'urgence à l'intérieur de l'habitation, de ne pas se déplacer pour établir le courant, car ce premier disjoncteur non sélectif déclenchera avant celui du coffret en limite de propriété. Voilà, il suffira ensuite de choisir un fournisseur d'électricité qui sera par défaut EDF. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir sa maison overblog.com